bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment répéter des instructions avec la boucle foreign et la, la fonction range Alors, on va commencer par un premier exemple euh, si je veux afficher un texte plusieurs fois par exemple si je veux afficher quatre fois un texte je vais écrire foreign range 4 et puis euh, après dans le contenu de cette boucle je vais bah, par exemple écrire print hello donc on y va, on envoie ça, donc là ça nous fait bien euh, 4 fois hello. Alors après, euh, au lieu d'écrire hello, on peut écrire le, le contenu de cette variable, là on a utilisé une variable A donc qui, qui va évoluer, donc on va on peut regarder, euh, voilà, et donc là ça nous permet d'afficher donc le contenu de la variable A qui va de 0 jusqu'à jusqu'à 4 exclu, hein donc... Euh, alors après, euh, si je veux avoir plus de nombres, euh, je ne sais pas, admettons ici, je peux mettre 20 hein, au lieu de. Voilà. Et là, je vais avoir les nombres de. Là je suis obligé de remonter de 0 jusqu'à euh, 19. Donc j'affiche 20 nombres de 0 à 19. Alors là, on peut faire une petite modif. On va utiliser un argument nommé end de la fonction print qui permet de dire ce qu'on met entre euh, chaque affichage. Donc là on va afficher A, et après au lieu d'aller à la ligne. Hop, on va afficher euh, un espace donc ça nous permet de voir euh, nos nombres donc là on va de 0 à 19 alors après une première chose rapidement on commence à dire bah, voilà comment on fait pour aller de 1 à 20 alors une première manière de faire bah, c'est de dire au lieu d'afficher a directement je vais afficher a plus 1 comme ça je vais obtenir ce que je veux voilà de 1 à 20 après une deuxième manière de faire ça va être de dire, donc là je reviens à la situation d'avant, voilà de 0 à 19, c'est dire finalement range, je ne vais pas le commencer à 0 je vais le commencer, donc on a la possibilité de mettre deux arguments dans range le premier argument c'est la valeur de départ et le deuxième on a, on a vu que c'est la valeur de fin mais qui est exclue, donc si je veux aller jusqu'à 20 ici je vais écrire 21, donc on vérifie tout de suite donc j'ai bien les nombres de 1 à 20 euh, voilà, avec, euh, donc, en excluant, voilà, de 1 en 1. Alors après, on a le droit euh, également de, de préciser ce qu'on appelle le pas, par exemple, on peut aller, au lieu d'aller de 1 en 1, on peut dire on va de 2 en 2. Et donc si on fait ça, on va faire 1, 3, 5, 7, etc. Donc là, 19, le suivant, ce serait 21, mais il exclut, donc euh, on s'arrête à à 19. Alors par exemple si on veut euh, regarder les multiples, euh, tous les multiples de 3 en partant de 0 et en allant jusqu'à 100. Donc là j'exclus, euh, voilà, donc là je vais faire de 3 en 3 et en faisant ça j'ai tous les multiples, donc 0, 3, 9, etc. Donc jusqu'à euh, 99. Donc le premier c'est le départ, la limite supérieure et euh, de combien on avance à chaque fois, donc ce qu'on appelle le pas. Alors le pas, il peut très bien être négatif, c'est-à-dire qu'on peut descendre. Par exemple, je peux compter de 10 jusqu'à, là je mets 0, donc de 10 jusqu'à 1, et on va aller de moins 1 en moins 1. D'accord, donc si on fait ça, hop, on a bien 10, 9, 8 jusqu'à 1. Alors là, on a fait un petit peu le tour euh, de tout ce qu'on pouvait voir. Hein. Donc la première chose, c'est quand on veut répéter euh, simplement. Donc euh, par exemple, si je veux répéter 10 fois, bah, je vais écrire for... Donc là, la variable, on n'est pas obligé de la nommer parce qu'on ne l'utilise pas. Donc on prend une variable underscore. Donc for in range de 10. Et là, on va avoir 10 fois euh, L2. Un autre usage, c'est quand on veut aller compter d'un nombre jusqu'à un autre. Donc le nombre de départ on le met en premier argument, et le nombre, la borne supérieure, on va rajouter 1, et on va la mettre en deuxième argument. Donc là, on a les nombres de 1 à 20. Et dernier cas, c'est on va utiliser un pas, c'est-à-dire qu'on va préciser le nombre de départ 0, le nombre supérieur, donc la, la borne maximale, on rajoute 1, et après on met le pas de, de 5 en 5. Et là, on aurait 0, 5, 10, etc. etc. Sur ce, euh, bah, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.